est grave, est-ce que je suis la seule à kiffer sur des mecs de 20 ans alors que j'ai 30 ans Est-ce que je suis la seule à fantasmer sur leurs vidéos TikTok Et tu regardes 30 ans, moi j'ai 30 ans, et quand je m'intéresse à des mecs qui ont 30 ans et plus, on dirait qu'ils ont 50 ans, Y arriver, hein. Si, si, vas-y, lance-toi. Oh, tiens bien l'arbre. Tiens pas le grillage, tiens l'arbre avec tes deux mains et monte. <rire> il va non, il va passer. T'inquiète pas, c'est un grillage à mouton. Oh, voilà, mais il faut vraiment que tu tiens l'arbre. Oh, <rire> <Tiennes l 'arbre. rire> Passe ton cul dans un trou. Voilà, regarde. Et là lève l'autre jambe. De toute façon tu peux pas repartir en arrière Salim. Non non non non non non Au pire je peux sauter. Pourquoi Ouais vas-y mais tiens l'arbre Attends. Attendez. Attendez. Allez, saute. Je suis. Mais tu m'as pas tenu mes croquettes de ce matin. Fallait me le laisser. Bébé. Tu fais quoi Je chauffe mes fesses. Pourquoi faire Bah Parce que ça brûle les graisses. Bonjour, monsieur. Enchanté. <rire> <rire> Jour 1, sans branler. Semaine 1, sans branler. 1 mois, sans branler. 3 mois, sans branler. 1 mois, sans branler. Rien, rien, viens voir, s'il te plaît. Rien a voir vas-y, est-ce que tu peux rentrer tes yeux comme tu sais faire, s'il te plaît Voilà, parfait. Oh, regarde par là-bas. Ah ouais, toujours plus. Ok, et maintenant fais-leur un peu de truste. Ouais, nickel, attends, je regarde. Oh, mais comment tu lui ressens Je suis choquée Je suis choquée Non <rire> Sachez que je lis tous vos DM, que ce soit sur Insta, que ce soit sur, sur TikTok, je lis absolument tout. Comme les commentaires, je lis tout. Et j'en vois certains qui me promettent des merveilles, euh, j'aurais fait le tour de France, une fille comme toi, patati, patata, t'es tellement bête, t'as l'air cinglée, t'as l'air géniale. temps d'enfoirés, vous étiez où quand j'étais en déche putain de merde Châtata. Regarde les, les Turcs dans ce quartier, ils mettent, ils écrivent comment fourniture, fourniture. Hasta la playa, mira para allá. Oh my God, c'est <rires> puerto rico. Hey, Dana, check this out. Robert, what are you doing? Oh my God, it's coming off. No, no, top. It's not. No, it's, it's, not, a... no, it's coming off. Eric, Antoine, tu as fini ton café. va falloir qu'on parle. Pardon? Euh 49, 48, 3. Quoi? Il est ah, drams. sors de blé. Et ouais, Je vais me une petite salade de concombre. Est-ce qu'on pourrait pas s'amuser un petit peu <coughs> avant le dimanche? Voilà, vous avez la base, elle est là. J'ai une autre cuillère moi, ce qu'il faut pour l'huile aussi Voilà On la prépare On la prépare un peu Voilà, là on est bon Tu vas chez tes potes Ouais, je vais aller les voir un peu là C'est le week-end, il n'y a rien à faire Ah bah profite bien alors, je vais, je vais pas te déranger On je se voit tout à l'heure Non, non, c'est bon tranquille Profite bien avec tes potes, j'ai besoin de rien, t'inquiète Ça marche, je vais après Ça marche, allez, bisous allez. Allô Ouais. Ouais, tu peux venir. Ouais, 10-15 minutes, ça sera sûr, il sera parti. Toi aussi, tu me manques. Bisous. Sur la... <rire> je reste là, je bouge pas. Je vais voir Miguel O'Bazin avec qui tu étais en train de parler. Si il ose mettre un pied chez moi. D'accord? En attendant, tu mets des courbatures dans mon cerveau. J'ai des courbatures tellement je suis fatigué. Vite, ma mère. Toi, euh, si on se séparait avec papa, tu choisirais qui Toi. Vraiment oh, bon Pourquoi Parce que connaissant papa, il va direct se retrouver une meuf et elle va trop vouloir se prendre pour ma mère, du coup, ça va me saouler. Alors que toi, avec le caractère que t'as, tu vas bien galérer à retrouver quelqu'un. Et donc, du coup, j'aurai pas de beau-père dans les pattes. Elle hey, les filles, j'ai un jeu. Faites un zéro avec votre main. Ok. Maintenant, tu mets devant, tu mets derrière, et tu fais ça de plus en plus vite. Oh, voilà. Oh, oh, oh, oh, oh. Dubaï, sable blanc, cocotier, ou encore la revanche des bédouins, c'est un reportage de Idré Foumon et Mélanie Le Mélandin. Je rentre pas. Et qui me dit euh, si je rentre. Bon bah si, il rentre. Je te réponds en vidéo. Et ben, écoute, euh, ça va bien. Et toi En tout cas, moi, ça va mieux que le temps. C'est pas difficile en même temps. On est parti pour une semaine de pluie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vraiment maintenant, il a pas de bisous, je t'ai déjà dit. Non, putain, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Elle est folle. elle. Même pas un de Un mètre de distance. Un mètre de distance, Covid. On peut peut-être se faire la même. On se check, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous. Il y a qui pète. On est pas tous les deux, c'est comme une tête. Vas-y, vas-y, bouge, bouge, bouge, bouge. Quoi ressemble un vagin après l'amour Vous savez pas Je ne sais pas. un bouledogue qui a mangé un yaourt Chérie, c'est bon Attends, je me maquille. Tu te maquilles Ça sert à rien de cacher la misère. Prise. ça va pas. Ouais, je vais laisser comme ça. Je laisse comme ça. Bon carreleur. Mais ça va pas, Baptiste. Qu'est-ce que tu fais Mais t'es pas net Mais non, je mets, je fais un truc. Ah mais, carne, de ta grand-mère, ramène la sauce, ramène, ramène, tout tes mots, ramène la sauce, voilà. Ramène sang. Je ne comme. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur bah, je compte mon argent parce que le président a dit que les terrasses vont ouvrir. Alors, garder. et on va se payer un restaurant. What's your name Jonathan. Fuck you, Jonathan. Diamant! Excuse-moi femme. Tu peux ouvrir les bières s'il te plaît Tu veux que je te claque ou quoi